Je m'appelle François. Euh, si je veux dire qui je suis, je suis quelqu'un qui est passionné de l'humain en général. Et par rapport à ce que je fais, je suis coach, je coach des, des thérapeutes et des coachs au niveau du mindset. Et à côté de ça, j'accompagne des personnes à créer une vie sur mesure. Et j'ai encore une troisième, une quatrième casquette. J'accompagne des personnes qui ont une fibromyalgie comment à mieux vivre avec leurs douleurs chroniques et à gagner en résidence. et la quatrième casquette c'est je suis coach mental au tennis qui est ma première expertise et en ce qui concerne l'immersion pour moi c'est aussi quelque chose d'essentiel parce que je pense que l'environnement qu'on crée en tant qu'entrepreneur c'est une des bases parce que sans environnement challengeant et bienveillant de ce côté là je pense qu'on passe à côté d'énergie de... positive supplémentaire. Et ce que ça apporte aussi les immersions, je pense que ça amène plus de clarté et de certitude par rapport à ce qu'on fait. La clarté et la certitude, parce qu'on est baigné justement dans un environnement optimal pour pouvoir finalement concrétiser ses rêves. Un mot de la fin, c'est un immense merci. Donc euh, j'ai beaucoup de gratitude pour Dingen euh, et son équipe, merci Modeste aussi d'ailleurs. Euh, voilà, j'ai énormément appris, échangé, et c'était juste euh, que du bonheur. Donc merci.